Bon, mais là, je vais appeler au greffe de la Cour supérieure euh, de Montréal pour euh, savoir si euh, vraiment le département des finances du ministère de la Justice a téléphoné pour euh, m'autoriser à continuer l'instance le 18 octobre prochain. Donc. Euh Bienvenue au greffe civil et au service de traduction du Palais de Justice de Montréal. For service in English, please press 9. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Sinon, appuyez sur la touche étoile afin de composer son nom. Pour les procédures civiles et familiales, faites le 1 pour la SAD. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. C'est bien, bonjour. Oui, euh, bonjour, madame. Mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez... Euh j'ai téléphoné aujourd'hui au département des finances euh, euh, du ministère de la Justice et ils m'ont dit que la somme de 170 que j'ai payée pour euh, l'instance euh, euh, qui avait lieu le 21 juin dernier au dossier judiciaire 500-17-102-828-186 n'a pas été enregistrée aux finances du ministère de la Justice. Donc, euh, ça, ça m'étonne énormément, parce que... Et là, ils m'ont dit, euh, on va téléphoner, nous, au greffe. Mais là, euh, ce qui arrive, c'est qu'à l'année donné qu'on m'a déclaré pladeur vexatoire, puis que la semaine dernière, euh, vous m'avez euh, confirmé au greffe de la cour supérieure que j'étais toujours Pladaire vexatoire, alors qu'on a accepté euh, ma procédure euh, en intervention pour être dans la salle d'audience le 21 juin dernier. Et là, ben, on m'a dit que c'est pour ça que l'administration de la justice ne veut pas collaborer pour me fournir toutes les informations nécessaires euh, à ce que je puisse faire mon travail pour continuer l'instance le 18 octobre prochain. Est-ce que... Mme, Mme, Mme, attendez, vous allez trop vite. Alors, répétez-moi votre numéro de dossier, vous êtes allé... Vous m'avez défilé ça d'un trait, là. Ah, okay. C'est 500-17-102-828. C'est récent C'est contre l'Assemblée nationale, euh, Jacques Chagnon et le Procureur général du Québec. Hein? C'est 21 juin, hein? C'est 21 juin? C'est une procédure voilà. Oui. Ou c'est quoi que déposé exactement? Ah, c'est une procédure en intervention. Euh, vous l'avez, tout est enregistré. J'ai tous les documents ici, les copies de ça. Même j'ai la copie du reçu de paiement. Euh, de okay. cette procédure-là, qui a été enregistrée au greffe, euh, comme c'est supposé, là. Euh, et puis, ça m'a permis d'être présent dans la salle d'audience au 16e étage du Palais ouais. de justice de Montréal devant la juge Chantal Corriveau et devant le barreau de Montréal ainsi que euh, le procureur général du Québec, qui, était, qui est quand même poursuivi, là, aussi, là. OK, OK. C'est quoi votre question, là? C'est que là, moi, euh, étant donné qu'on m'a déclaré avec Satoire, puis que j'essaie de me procurer toutes les informations pour continuer ma démarche, pour euh, euh, me présenter le 18 octobre prochain au palais de justice euh, et, et pouvoir commencer à débattre de la question euh, de l'absence de loi ici. Il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec. Et les lois, ben, automatiquement, l'article 133 de la Constitution canadienne de 1877 euh, révèle que les lois ne sont pas traduites en anglais alors qu'il n'y a pas de loi. Là, on ne pourra pas traduire des lois qui, a pas, qui ne sont pas des lois. Et euh, tout mon travail est en train de se faire là-dessus, mais j'avais besoin de requêtes introductives d'instances du cabinet d'avocats Jansson et Associés, qui représentait à la fois le le barreau du Québec et le barreau de Montréal, et euh, ils n'ont pas voulu collaborer, ni la Cour supérieure ah, n'a pas voulu collaborer non plus. Tout est confidentiel, tout est caché, et là, ben, on vient de me dire au département des finances qu'ils n'ont pas la, la preuve du 170 que j'ai payé pour euh, la procédure en intervention que j'ai produit au greffe euh, le matin même du 20, 21 juin. Donc euh, là, moi, euh, c'est certain que euh, je veux me faire rembourser puis en me faisant rembourser, ça vient d'avorter le fameux dossier. Puis vous savez que, comme j'ai dit au département des finances, ils viennent de faire la preuve qu'il n'y a pas de loi au Québec, ni au Canada, et ça sera plus réparable. Oui, OK. Écoutez, pourtant, moi, quand je le vois, je le vois que c'est... Oui, mais au département des finances, c'est eux autres qui contrôlent tout. C'est le département des finances du ministère de la Justice. Oui, c'est le... C'est le département des finances? Mais oui. Le... Puis il me le dit. Écoutez, je l'ai tout enregistré. Comme là, on est enregistré, moi, je suis obligé d'enregistrer mes conversations. j'ai pas le choix. OK. Puis là, vous voulez qu'on vous rembourse? Bien, le... moi, je demande un remboursement, étant donné que... Euh, écoutez, ils n'ont même pas reconnu... Euh, ma présence et mon intervention alors qu'en droit, j'ai le droit d'intervenir. C'est ça qui a maintenu l'instance jusqu'au 18. Attendez-moi, attendez je vais parler avec ma technicienne. OK, vous êtes bien aimable. Je vais attendre. Veronica, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui? Donc, euh, oh mon Dieu, Seigneur, <rire> j'espère que je n'aurai pas répéter une autre fois, mais euh, c'est ça, c'est que je suis plaidant avec Satoire et quand j'ai déposé euh, ma procédure et qu'on m'a chargé 170 le 21 juin dernier, il euh, n'y avait pas oui. eu mention... Bonjour. Petit peu parce que j'ai déjà entendu votre message. OK, c'est bon. Je, vous justement à vous rappeler. Donc, je voulais vous en informer comme quoi que la demande de remboursement se fait par écrit. Donc, ah non, je le ferai pas par écrit, madame. Jamais, jamais. Parce que vous êtes illégal, inconstitutionnel, délictuel anticonstitutionnel. Je vais me présenter au Palais de justice pour me faire rembourser parce que la gestion... Des finances du ministère de la Justice n'a pas enregistré le montant de 170 dollars et c'est tout enregistré, c'est déjà sur YouTube et vous avez pas d'ordre à me donner. Vous, la seule chose que vous avez à me dire, est-ce que j'ai le droit d'être Je vous souhaite une excellente journée dans ce cas-là. Si vous allez continuer de crier, on arrête ça. Madame, je ne je ne crie pas, c'est pas la question de crier, c'est la question que vous ne comprenez vous pas dans que il y a plus de Madame, il n'y a pas de loi ici. Madame, il n'y a pas de loi ici. Madame, il n'y a, a pas de loi ici. Et voilà, d'une façon ou d'une autre, ils veulent absolument rien savoir, ils vont me galvauder d'une personne à l'autre, d'une gang d'ignorants à une autre gang d'ignorants. Sauf que, mettez-vous bien dans la tête actuellement, ce qui se passe présentement au Québec comme au Canada, il n'y a pas de loi. Écoutez, il n'y a pas de loi et dans le formulaire SJ770 du ministère de la Justice, dans lequel il y avait deux amendes à payer, les greffiers y ont signé le document comme quoi ils étaient délinquants dans l'espace délinquant de ces formulaires-là, dans lequel j'ai refusé, moi, de mettre ma signature dans cet espace-là comme délinquant, parce que je leur ai dit que je ne suis pas un délinquant, parce qu'il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit loi doit comprendre loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et là, ils vont débattre des lois qui ne sont pas des lois. Ils vont essayer tout simplement de les traduire en anglais. Ça va fonctionner très bien avec le barreau du, de l'État national du pays du Québec de 1991. Et quand je dis le barreau du Québec de 1991, c'est écrit noir sur blanc dans le dictionnaire de droit baudouin Renault 1997-98 à la page XXII, donc c'est 22, dans lequel ils disent que le Québec est le premier pays avant les Pays-Bas à, à recodifier sa loi civile. C'est le premier pays à avoir recodifié sa loi civile en 1991. Et euh, est-ce que c'est écrit « pays » dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867? Est-ce que c'est écrit « pays » dans la Constitution de 1982 du Québec? Savez-vous que c'est écrit « pays »? Dans la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et du pays qu'on appelle l'État national du Québec, la loi E20.2 de l'an 2000, qui n'est pas respectée ni par les notaires, ni par les avocats, ni par les juges, ni surtout pas par les membres du barreau ou ceux qui proviennent du barreau de, du pays de 1991 du Québec. Donc, euh, elle, elle m'a dit, OK, vous parlez trop fort et tout ça, non, ça, ça me dérange pas. Là, c'est fini. Il n'y a plus de loi, plus, pas tout ce qui va se dire. Puis là, on s'en va en élection alors que les élections sont fondées sur des lois qui ne sont pas des lois. Comprenez-vous, hein? c'est des lois qui ne sont pas des lois. Mais vous savez qu'il y a 75% de la population au Québec qui est d'accord de se faire gouverner par des bandits, par des gens qui les volent en autant qu'ils sont capables d'aller dans leur compte bancaire, sortir de l'argent, pour partir en voyage, pour aller dans des bons restaurants, pour avoir des, du confort à l'extrême, pour être heureux, alors qu'il y a le tiers de la population qui souffre au Québec. Mais ces gens-là restent silencieux parce que le carnaval... Euh électorale, de la corruption électorale, des médias d'information et des firmes de sondage et de la, à la radio et tout ça, sont là pour vous vous remplir de fausseté tous ces perfides gens qui sont dans les médias d'information pour vous mentir et vous tromper donc euh, je n'ai pas terminé aujourd'hui le 27 août 2018, euh, l'audition va débuter le 18 octobre, et, et je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici là, et si vous participez, vous participez à vous aider vous-même. Si, vous si vous ne participez pas à ça, c'est que vous, vous vous êtes satisfait de vous faire gouverner par des bandits, des voleurs, pourvu que vous êtes heureux et que ces gens-là ne touchent pas à votre compte de banque, vous êtes gouverné par des voleurs, et si vous aimez ça, ça vous regarde. Vous comprenez? Moi, j'ai fait euh, de la prison parce que je ne suis pas un délinquant, parce que je ne suis pas un voleur. On m'a déclaré plein d'adversatoires à, à cause de ce que je vous déclare actuellement. là. Ça fait 30 ans que je fais ça. Sur ça, bonne journée à tous.